Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexis et je suis là pour vous présenter ma chaîne. Sur celle-ci, je vous apprendrai comment programmer de A à Z dans un langage moderne utilisant le framework .Net. Dans un futur proche, je vous expliquerai ce qu'est un framework et quelle sera la particularité de celui-là. Le langage que je vais vous apprendre est le C Sharp, qui s'écrit C dièse. Il a une particularité, et c'est pour cette raison que je l'ai choisi. En effet, Microsoft a développé un autre framework utilisant le C Sharp, ce framework s'appelle Xena. Il permet de créer des jeux en toute simplicité, en 2D comme en 3D, et en solo comme en multi. Nous allons donc apprendre comment s'en servir. Il y aura deux grandes séries de tutoriels, le offline et le online. Qui, qui auront tous les deux leurs sous-catégories, le Windows Form et l'XNA. La toute première série, apprenons le C Sharp, euh, Let's Learn the C Sharp en anglais, nous apprendrons comment installer le, le matériel et comment s'en servir. Tout cela gratuitement et légalement, bien sûr. À tout de suite sur ma chaîne.